Bonjour, ici Adrien68 pour un nouveau tuto. Donc euh, aujourd'hui je vais vous apprendre comment installer Backtrack 5 sur une machine virtuelle. Puisque euh, je fais tous mes tutos sur Backtrack 5. Donc pour installer, vous, cliquez, vous tapez VirtualBox dans Google et vous prenez le premier site virtualbox.org. Vous êtes dans la section téléchargement. Et vous téléchargez pour Windows si vous êtes sur Windows, sous OSX si vous êtes sous fixe sous Linux si vous êtes sous Linux, Solaris si vous êtes sous Solaris. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez téléchargé, vous l'avez installé et tout, c'est génial, vous quittez. Après, non, vous tapez. ça c'est après. Vous tapez backtrack dans Google. Backtrack fr Download. download La R1 en de ISO vous cliquez pour télécharger ça met assez longtemps à télécharger une fois vous avez téléchargé c'est parfait vous ouvrez VirtualBox vous, vous ignorez si avec des erreurs cette machine vous l'avez pas vous c'est moi qui en ai fait une voilà après vous faites créer suivant non. Vous mettez le nom de Backtrack 5. Moi j'ai mis R1 parce que... Voilà. Système d'exploitation Linux, version Ubuntu, parce que Backtrack 5 est sur Ubuntu. En tout cas la version non. Après vous mettez la mémoire vive comme vous voulez, mais pas dans l'orange ni le rouge, parce que sinon votre article va tout de à l'heure créer un nouveau disque dur. Suivant. Fichier de taille variable. Ça permet que vous lui mettiez 8 gigas Et ben comme ça. Si vous avez si le système d'exploitation a besoin du plus de 8 Go parce que vous avez téléchargé des logiciels et tout après, et ben la taille va s'agrandir toute seule. Suivant. Terminé. Terminé. Une fois que ça c'est fait, vous avez la machine qui vient d'apparaître faites configuration vous allez dans stockage vous sélectionnez contre IDE, celui qui est vide vous cliquez sur le petit cd vous en choisissez un mac351 ouvrir et ok ça vous démarrez la machine virtuelle ok vous que vous appuyez sur Entrée, encore Entrée et vous attendez. Voilà, donc vous arrivez ici, vous faites stqrti, vous mettez bien le Q à la place du A parce que c'est un clavier anglais. Enfin américain ou anglais si vous voulez. C'est un QWERTY. Vous attendez que la machine démarre. Voilà. Voilà. Et voilà. Après vous faites install backtrack. Cliquez deux fois vous, vous attendez un petit peu voilà. alors step one vous choisissez votre langue français suivant bon le système d'exploitation sera quand même en anglais mais bon voilà on s'en fout ah non j'ai fait un truc pas bien attendez Non, si en fait non j'ai rien fait de pas bien donc français cool donc france futura france région de france cool option suggérée france autre cool vous testez Azerty, cool ça marche suivant encore hum tout effacer, utiliser le disque dur entier ouais ça va pas effacer tout votre disque dur hein. ça va effacer tout le disque dur virtuel donc on est d'accord et installé. maintenant vous avez plein de trucs qui vont s'afficher donc euh, je vais couper la vidéo et je la reprends à la fin ça va durer à peu près 10, 15 minutes, peut-être 20 minutes. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc euh, normalement l'installation est assez rapide, sauf que je pense que vous avez remarqué que ça bloque à 99%, c'est normal. Ça va durer assez longtemps. C'est ça la partie la plus longue, justement. Voilà. Maintenant l'installation est terminée, donc vous faites redémarrer maintenant. Allez allez. Ça va s'éteindre. Aïe aïe aïe aïe. Ah. Et voilà, maintenant cette périphérique, l'acteur CD DVD. vous faites éjecter le disque du lecteur virtuel voilà et maintenant il va démarrer directement sur votre version installée donc euh, si vous n'avez pas vu ces lecteur cvd vous, vous allez sur euh, bt5 ou, ou le truc que vous aviez mis que vous aviez choisi comme système d'exploitation et vous faites éjecter le disque Enfin, vous avez pas donné, je vous dire Maintenant, le login. Alors, par défaut, c'est root. r o t Et t'or. On me passe. T-O-O-R. Si ça écrit rien, c'est normal. Après, S-T-A-R-T-X. Maintenant, clavier est français. Et... La machine va démarrer et voilà maintenant vous pouvez installer les additions invité alors pour que ça puisse passer en plein écran pour que ça ça puisse être euh, sur tout l'écran donc c'est installer les additions invitées Ok Voilà Vous attendez un peu Allez. Voilà. Et maintenant, les inditions les additions sont enseignées. Vous n'avez plus qu'à éteindre la machine et quand vous la redémarrez vous pourrez mettre en sur tout l'écran et maintenant je peux vous montrer comment partager des fichiers avec votre machine virtuelle on c'est dossier partagé vous faites plus vous faites autre vous choisissez choisissez les fichiers que vous voulez. En fait, lecture seule, montage automatique. Non vous pouvez lecture seule, moi je ne le pas parce que sinon vous pouvez pas modifier les fichiers et tout. Vous faites OK. Et vous aurez accès à ces fichiers depuis votre machine virtuelle. Voilà, le tuto est terminé. Au revoir.